Bonjour à tous, nous sommes le 10 février 2021. Euh, Aujourd'hui, euh, j'aimerais regarder avec vous la précarité des marchés, encore une fois. Euh, Lorsqu'on voit des bulles qui se construire un peu partout, eh bien, on devient dans une situation qui peut, peut devenir très, très, très dangereuse à long terme. Et euh, c'est toujours là-dessus que je veux regarder. Et je veux regarder aussi l'or et l'argent. Euh, c'est sûr qu'on commence à avoir, ben, ça fait quand même euh, plusieurs... Euh, euh, plusieurs euh, mois qu'on entend des, euh, des avertissements assez sérieux au niveau euh, euh, de ce qui pourrait arriver. Et surtout, là, on a le nouveau plan de relance de Joe Biden, euh, presque 2000 milliards. Euh, euh, certains espèrent encore qu'on va, euh, ça va encore éclater. Mais euh, comme je vous avais euh, démontré dans une dernière vidéo, qu'on est à des sommets. Et même si on continue à, à monter, euh, eh bien, un jour, euh, ça va quand même corriger à tout le moins parce que dans le fond, la Banque centrale va encore imprimer de l'argent gratuit pour maintenir ce système à flot. Mais l'économie réelle, ben, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais l'économie réelle euh, n'est pas au rendez-vous et on essaie toutes sortes de plans de relance avec raison dans le fond. Euh, mais euh, les commerces sont encore fermés à plusieurs endroits, donc euh, on n'a pas encore de vrais plans de relance. Euh, concret qui peut faire en sorte que euh, les personnes commencent à dépenser, à faire rouler euh, l'économie. Euh, donc, l'économie euh, aux États-Unis, euh, c'est catastrophique. Euh, comme je vous ai dit, plusieurs entreprises euh, réussissent euh, comme c'est pas possible, mais il y a beaucoup, beaucoup d'individus qui... Euh, ne goûte pas à cette richesse-là, il y a beaucoup d'argent stocké euh, dans des comptes bancaires. Donc euh, ce que je voudrais euh, euh, ce que je voudrais m'attarder ce matin, c'est vraiment euh, au niveau euh, des déclarations de ja Janet Yellen euh, ce qu'elle a dit au niveau de euh, ben dans le fond euh, vous savez que Jackie Yellen est maintenant euh, secrétaire du trésor américain, allié directement à la Fed. Donc euh, euh, le gouvernement américain n'a plus besoin de demander à, à la Fed. Euh, ça se fait comme une, dans une transparence. Jérôme Powell à la Fed, Jackie Hélène, ancienne présidente de la Fed, euh, qui est rendue au trésor, secrétaire du trésor américain. Euh, donc, elle-même, quand même, euh, a fait une mise en garde euh, qui est assez importante au niveau euh, euh, de ce qui pourrait. Euh, je ne veux pas être négatif, là, Je. C'est que dans le fond, lorsque je regarde des marchés de la manière que c'est euh, surévalué, euh, comme je vous ai parlé des PE, là, ratio, euh, vers, le, le prix d'une action via euh, les rendements, c'est très, très, très dangereux. Et au niveau des technologies, je pense que... On est encore à des sommets euh, qui sentent le, le souffre un peu. Donc, on va voir ça. Euh, ça, ça se trouve être une déclaration de Jackie Helen qui dit « Nous sommes dans un gouffre », prévient la secrétaire du Trésor euh, américain. Euh, la secrétaire du Trésor américain, Jackie Helen s'est inquiétée dimanche d'une stagnation du marché de l'emploi aux États-Unis tout en disant espérer un retour au plein emploi en 2022 si le plan de sauvetage de l'économie proposé par Joe Biden était euh, approuvé. Je pense que c'est une question de temps, mais… Je sais pas si ça va être suffisant, parce que dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'attendent à ces aides-là pour continuer. Euh, tout simplement, des petites entreprises qui sont euh, mortes, des, des des paniers de l'économie qui sont en ce moment euh, euh, euh, vraiment morts. Le tissu est mort de ces entreprises-là. Et il y en a gros qui se relèveront pas. J'ai lu... Euh, c'est aux États-Unis qu'il y a, je ne sais pas, c'est un grand, grand pourcentage d de petites entreprises qu'on parle. Là. Je pense que c'est 30 des petites entreprises qui sont en difficulté en ce moment aux États-Unis. Donc, euh, c'est ce que je veux voir tout simplement aujourd'hui, c'est regarder la réalité avec euh, le, les bulles qui existent. Et on a euh, utilisé tous les moyens possibles pour faire en sorte euh, que l'économie reparte. mais la plupart des capitaux qui ont été éjectés dans l'économie se sont retrouvés sur le marché boursier. C'est ce qui a fait encore plus monter les bourses. On est rendu à 4 000, euh, ben, pas encore à 4 000 pour 1900 au niveau du Standard Poor's. Euh, Nasdaq, on a pété le 14 000. On, est, on a dépensé le 14 000. Là, je pense qu'il y a un peu de correction aujourd'hui. Euh, au niveau euh, du Bitcoin, on a dépensé le... 40, 42, même plus que ça, on va aller voir ça tout à l'heure, avec les graphiques, donc euh, ça sent la bulle à plein nez, et je je fais encore des, euh, de, des points communs à, à ce qui est arrivé au... Bon, à l'an 2000, là, avec la, la folie des technos. Et euh, c'est exactement la même chose. Au niveau des hippos, on va aller voir un petit graphique là-dessus. Euh, L'hippo, c'est des nouvelles entreprises qui émettent des actions. On n'a jamais été euh, autant favori, favori lorsqu'on émet des actions dans ces jours-ci parce que on obtient des sommes absolument euh, faramineuses pour euh, des entreprises qui n'ont pas encore commencé à faire un sou. C'est très, très semblable euh, à l'an 2000, euh, la différence avec l'an 2000 à aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales soutiennent d'une manière euh, effrénée euh, les marchés boursiers, ce qui n'était pas le, ben, qui était pas tout à fait le cas comme aujourd'hui euh, en, en 2000. Donc, euh, c'est ça, on se trouve être dans une situation très, très précaire. Ça, ça vient euh, d'un avertissement de... De, je l'ai mis sur mon site, euh, euh, la secrétaire du Trésor, Jackie, Jack euh, Jeannette et Hélène, excusez, et euh, Christine Lagarde aussi. Euh, nous sommes en présence de la plus euh, énorme crise économique que nous ayons jamais vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas moi qui le dis. Euh, elle parle de ça, de la crise au niveau de l'Europe, vous savez très, très bien. Donc, euh, on essaie de faire des plans de relance pour essayer de repartir cette économie-là. Euh, les plans de relance, peut-être pas en Europe, mais aux États-Unis, vous savez très, très bien, ne servent qu'à alimenter artificiellement euh, les indices boursiers, euh, les entreprises zombies, donc... Euh, on essaie de toutes les manières possibles de retrouver un euh, semblant d'économie réelle, mais euh, la réalité n'est pas du tout là. Euh, un autre qui avertit, c'est euh, Sam Zell. J'avais déjà euh, écouté l'entrevue de ce monsieur-là. C'est un milliardaire, investisseur im immobilier, euh, un homme d'affaires. Euh, euh, lui, dit justement qu'on est dans un, un, un, un, un état très, très... Euh, profondément euphorique. Il donne l'exemple euh, de GameStop, euh, qui est un exemple d'euphorie qui est arrivé. Là, l'action de GameStop GameStop est retombée, je ne sais plus à combien, on peut aller, j'ai ça tout à l'heure, mais euh, euh, ça démontre une euphorie. Les marges, euh, sur, les achats sur marge sont absolument astronomiques euh, et surtout, l'euphorie est là. Et si quelqu'un ose mettre en, en, en cause... Euh, euh, la, la hauteur des marchés boursiers, on se fait rabrouer. Et euh, lorsque je parle de l'or et de l'argent, qui est encore justement euh, qui a été boudé pendant des mois encore, on est en consolidation. Mais euh, je vais vous montrer un article qui nous dirait, qui nous dit que peut-être qu'on pourrait revirer très très bientôt. Et c'est lorsqu'on ne s'y attend pas qu'on peut avoir des revirements spectaculaires. Et c'est ça qui est arrivé en l'an 2000. Euh, donc euh, ben même en, dans les années 60. 70 jusqu'à 75, 76, 76 jusqu'à 80. Euh, donc, c'est peut-être ça qu'on pourrait connaître. La raison est très simple. Comme vous le savez encore, je vous l'ai dit souvent, souvent, c'est l'injection monétaire en fou qui continue absolument à, à être maintenue dans les marchés. Euh, la dette, les dettes explosent. Les dettes des individus explosent. Euh, on n'a pas réglé ce problème-là en donnant… Il y a plusieurs personnes qui ont profité justement des aides gouvernementales pour justement se séparer, se, se libérer de quelques dettes, mais euh, euh, généralement, euh, c'est encore un vrai problème. Et là, on se trouve à avoir le standard and poor, encore une fois, euh, <coughs> à partir de, justement, 2015-2016, l'élection présidentielle elle de Trump, qui en ce moment est mis en l'accusation, on essaie de destituer un problème, un président qui n'est plus là. Je pense que c'est de l'acharnement personnel, comme je vous avais dit. Euh, de toute façon, on voit très, très bien que l'euphorie euh, se poursuit. Euh, on est rendu à euh, 3 900, on va probablement prendre le 4 mais à, à court terme, euh, c'est euh, extrêmement euh, dangereux la situation, d'une bonne correction qui pourrait survenir sur les marchés, et c'est ce qu'on va... Euh, euh, en tout cas, euh, on peut pas maintenir artificiellement, indéfiniment ces marchés-là. Et surtout, ça se trouve être ici, les dettes. Euh, les dettes qu'on est reparti vraiment, en, et c'est plus haut que ça même, parce qu'on est en 2019, 2020, euh, les dettes sont dans des des, des, des, des margin dettes là, ici. Là. Euh, <coughs> on est à, à des sommets, le graphique n'est pas à jour, on est à des sommets euh, qui sont du jamais vu. Donc... Lorsqu'on souffle euh, un marché comme ça, avec euh, de l'aide gouvernementale, mais en plus que les petits investisseurs, avec euh, l'aide la, la, la, la, des banques qui leur prêtent des sous pour, pour investir, et même sur leur compte de marge, en ayant eu des emprunts, c'est exactement ce que j'ai fait en 2000. En, là, en 2000, j'avais emprunté et je suis allé acheter des actions, et certaines actions sur marge, donc je multipliais mon risque et c'est la raison pour laquelle, lorsque ça dégringole, ça dégringole vraiment solide. Et on est dans une situation comme ça. Au niveau de l'euphorie, c'est à son compte. Au niveau des bourses, même, on a des records de jour en jour. Euh, ça peut encore continuer, mais à un certain moment donné, ça ne pourra pas tenir. Mais euh, euh, à court terme, peut-être qu'il semble y avoir... Euh, ça sent le souffle, comme je vous dis. Euh, ça sent pas bon. <rire> Et euh, ça, ça se trouve être euh, le, les fameux hippos que je vous disais. là On n'a jamais émis, émis tant de nouvelles euh, des en, entreprises qui en profitent de ce mouvement d'euphorie-là pour émettre de nouvelles des nouvelles actions ou de, une action d'entreprise qui n'avait jamais émis d'action. On en, en profite pour le faire et ont des sommes astronomiques comme rendement, donc qui en profitent pour se remplir les poches. On émet une action pour une entreprise qui est comme... L'entreprise test, qui n'a jamais réellement rapporté. et euh, Ça va très, très bien. On, on, on capture euh, des milliards euh, sur le marché euh, en émettant des euh, zippos, tout simplement. Et là, euh, je voudrais vous parler d'un article qui vient de Delegold, parce que dans le fond, je suis abonné à Daily Gold. Et euh, je ne vais pas faire de promotion. De toute façon, j'ai rien gagné gagner. Là. Ce que je vous recommande, c'est de vous abonner à, à Daily Gold euh, pour avoir justement un rapport qui a été écrit par... Euh, je ne me souviens pas de son nom, là. Uh, uh, Jordan-Roy-Barn, uh, uh, vraiment, vraiment un bon rapport uh, qui peut être mis à jour, vous pouvez le demander uh, tout simplement, c'est gratuit, uh, c'est sûr que le type veut vendre uh, ses serv services conseils, ce pas ça que je vous dis de faire, je vous dis de profiter de son rapport et uh, vous allez voir, il fait une étude très, très, uh, très belle étude, long terme. Et lui euh, est pro euh, junior, minière il, il, junior, et il vous dit, si vous voulez il donner quelques sous, il va vous dévoiler. Mais ça, c'est pas là-dessus. Mais je vous recommande pour, fortement de lire ce rapport-là, euh, le rapport qu'il donne librement, euh, pour essayer de voir à long terme euh, comment, euh, comment les marchés euh, des métaux précieux vont se... Euh, vont se comporter, et c'est du long, long, long terme, et on va aller voir quelques graphiques là-dessus. Et euh, la dernière article qui vient d'être publié euh, je pense que c'est ce matin, j'ai eu ça dans mon courriel, euh, bon, là, il parle justement de la consolidation un peu, euh, mais il parle qu'on pourrait être à la veille d'un retournement, euh, de alors, un retourne retournement inattendu. Euh, donc, euh, c'est ça, je ne suis pas en train de dire que qui a raison nécessairement, mais il habituellement, il fait des bonnes analyses. Et là, il montre ses graphiques, ça se trouve être un secteur de, de l'art, là, sur euh, le Poor euh, C'est ça, il montre… Malgré que lui, ce type-là, fait des, a des analyses sur du long, long terme, et euh, il parle qu'on semble être un, un renversement probable très, très bientôt. Ça se trouve être « de Delego, tout simplement, le site. Je c'est euh, à titre d'information, mais je le suis, je, je vous recommande vraiment à regarder sur ces euh, GDNX, et il est en train de dire, XJ, excusez, il est en train de dire qu'on est probablement euh, très près d'un retournement à la hausse euh, avec ces indicateurs. Euh, euh, bon, en tout cas, euh, moi, je, moi, de toute façon, je vous dis, je vous positionné sur l'or, l'argent, les métaux précieux… Euh, depuis longtemps, j'ai continu, continué à le faire dernièrement. Je vous donné des titres que j'ai achetés. Donc, euh, on va continuer avec un autre graphique que, que j'ai pris ailleurs, mais qui est un peu là-dessus. On parle de la platine, ben du platine, qui lui aussi est en retournement probable. Et c'est euh, le retournement ici. C'est un, un, un graphique très très long terme, comme vous pouvez voir. C'est le ratio platine gold, et euh, on voit qu'on est très très près d'un. De retournement là aussi. Euh, il y a l'indice des commodités aussi qui est en retournement vers la hausse. Le, le La Bourse de Vancouver, CDNX, qui commence à, à reprendre du poil de la bête de, pendant des années, le petit indice CDNX. On n'ira pas le voir, là, mais vous pouvez aller voir CDNX. C'est un indice que vous pouvez trouver sur euh, StockChat ou un peu partout. Euh, reprendre du poil de la bête. Et il y a beaucoup de juniors, juniors... Euh, euh, dans les minières, orifères, argentifères cuivre, zinc, euh, mettez-en. Euh, donc, euh, puis je commence à voir aussi sur des petits titres qui commencent à avoir du volume. En euh, tout cas, ça commence à bouger. Et euh, ça, c'est un autre graphique qui parle, Ben, go, dans le fond, qui se trouve être une action, euh, euh, le TF d'or, euh, mais ça ressemble, c'est très, très semblable à... La, alors lui-même, là, on a encore ce canal-là. On n'a pas encore de conforme, confirmation euh, claire, par contre, on doit le dire, mais on est euh, peut-être à la veille d'un retournement. Et ça, c'est le dernier graphique que je voulais vous montrer, qui se trouve être euh, l'argent, tout simplement. Et on va le voir, on, la, on va aller le voir en direct. Euh, c'est le graphique, faites une, une petite étude comme ça qu'on a eu comme grande euh, figure qui semble être de retournement. Et euh, sur les graphiques... Euh, on va aller voir euh, ce qui se passe tout simplement. On va commencer par les technos justement. Euh, les technos, euh, je vous dis pas qu'on n'a pas encore de confirmation qu'on est en retournement. Cependant, il euh, y a quand même des indications qui euh, euh, nous montrent que hmm, on serait près d'une correction sur ces tests-là, qui vient de dég... bah bon, pas dégringoler. Euh, Twitter, lui, euh, c'est fou. On a eu beaucoup beaucoup de personnes qui ont sont des abonnés de Twitter, mais pourtant on continue euh, la montée. Euh, euh, regardez ça rapidement, GameStop, euh, où est rendu GameStop, malheureusement, pour les petits traders. Euh, on on connu une dégringolade. C'est une euphorie. Et ces signes d'euphorie-là se manifestent à la fin des bulles. Mais euh, je ne vous dis pas que c'est ça qui arrive, mais comme j'ai. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on est. En tout cas, on pourrait connaître une très, très bonne correction. Euh, c'est sûr que les actions technologiques euh, continuent à, à monter, euh, mais là, on a fait un peu de surplace depuis quelques, quelques mois, mais euh, quelques semaines plutôt. Euh, mais euh, c'est ça. Les actions technologiques, euh, je voulais vous montrer aussi... Euh, bon, les indices, dans le fond, Stanley pas on a encore eu des sommets... Euh, Nasdaq, euh, c'est la même chose, euh, on est allé chercher le 14 000, on est en petite correction. On est en montée, euh, rien n'arrête ça, euh, mais euh, à long terme, on pourrait connaître, euh, à court terme, excusez, on pourrait connaître une correction. Mais euh, c'est tellement, tellement soutenu, surtout le 1 900 milliards euh, s'en vient rapidement pour les Américains, qui plusieurs vont encore profiter de ça pour euh, euh, injecter de l'argent dans le système. On a eu euh, le DXY euh, qui euh, avait eu une montée là, depuis, mais là, on semble changer de direction. Et la moyenne mobile 200 est à la baisse, comme ça. Comme je vous le dis, c'est pas dit qu'on va tout de suite aller euh, dépasser le 88-89, mais euh, en tout cas, on a cassé la tendance. Et on va terminer avec euh, l'or et l'argent. Euh, Peut-être vous montrer justement l'or euh, et. Euh, les euh, minières, euh, euh, pour vous dire que le cas, euh, je l'avais dessiné ici. Bon, de toute façon, il, il est rendu ici dans mon canal de consolidation. On n'a pas encore euh, été euh, à la briseuse de ce canal de consolidation là, mais comme je vous dis, ça peut en, encore durer. Mais sur l'argent, on a quand même euh, une figure qui est plus intéressante. On voit ici que c'est la moyenne mobile de 200 sur un graphique de jour et euh, on a eu beaucoup de mouvements ici vu euh, à la réaction des euh, petits investisseurs euh, de Reddit euh, qui ont dit qu'on attaque le Silver, ça n'a pas fonctionné tout à fait comme on avait décidé, mais euh, quand même on a euh, euh, la montée qui euh, se poursuit. Euh, vous montrer euh, rapidement par euh, ben, les positions comme euh, ceux que je vous avais parlé, ben là ceux qui, sur ce graphique-là on le voit pas très bien. C'est Suma ma Silver. Euh, Arena Silver, euh, euh, ça se maintient, mais euh, si j'ai une petite explosion, c'est une petite entreprise que j'ai, ben c'est rien, là, dans le fond, on, mais on a beaucoup de volume. Euh, donc, on va terminer avec, justement, euh, euh, des euh, l'indice des métaux précieux, là aussi, ben on a à peu près la même chose, couloir de consolidation, mais pour qu'on puisse démarrer vraiment... Euh, sur des chapeaux de roue, il faudrait vraiment avoir des mouvements très, très importants euh, dans l'or et dans l'argent. Mais euh, il faut commencer à se positionner, il faut pas être pressé, comme je vous dis. Euh, c'est ce que je fais personnellement, c'est ce que je crois qu'il faut faire pour l'instant, parce que dans le fond, même si on... On voit encore les marchés qui sont nourris artificiellement par la FED et, et que ça va continuer au printemps, ça va continuer. Euh, je je m'attends à une correction, c'est sûr, et euh, comme je vous avais parlé dans une des vidéos, euh, euh, c'est qu'on est dans le fond euh, dans, dans des états d'exubérance. Et dans des états d'exubérance, c'est assez dangereux comme situation. Euh, donc, euh, c'est sûr, on continue à observer les marchés. Or, argent, ben, c'est des métaux précieux qui vont pour moi euh, dominer. Euh, euh, je dirais pas 2021, mais l'avenir, parce que dans le fond, euh, on perd confiance au système. Euh, euh, économique, euh, on n'a pas le temps, mais on va finir avec ça quand même. Euh, vous parlez un peu du Bitcoin qui est au-dessus de 40 je sais pas quel, quel prix qu'on est allé, 40 000, 45 46 je ne sais plus. Euh, on arrive proche de 50 000, on va peut-être l'avoir, mais dans le fond, est un, on, est, on a perdu confiance au dollar américain. Et le dollar américain, lui, qui se trouve être la devise reine de la planète, un jour va euh, vraiment euh, s'ajuster à la réaction fait, C'est-à-dire d'injecter gratuitement de la monnaie de singe dans le système. Et lorsque ça sera fait, on va voir sa dévaluation et l'or et l'argent poursuivent une course qui mérite bien d'être poursuivie parce que ce sont les matières refuges par excellence. On se voit très bientôt.